The bath to the Et eh bienvenue à tous, c'est le aujourd'hui on se retrouve sur 64, ce n'est pas pour éditer les niveaux, non, pour éditer les textures. Pardon non, Je crois que j'ai... <rire> ah oui, euh, au sol j'ai mis là j'ai mis un autre truc, euh, et voilà. Euh, alors le cas de Sonic.Z bien en fait. Comment la bosse La bosse La lave Oui, non <rire> Je vous assure, je vous la lave. <rire> alors, du coup, la lave fait quoi <rire> Non mais, alors, de quoi là que t'as fait <rire> Ah, bah les textures. Déjà, je vais faire les textures du château. <rire> alors ça, c'est pas dans une base. Texture là, euh, non Une image de. Oui, oui. C'est ce qu'on fait, <rire> non et voilà, qu'est-ce que j'ai mis à ah, Toad? Oh c'est terrible! Le pauvre Toad! Ah non, le pauvre ah, ouais, tout to Ah est non, c'est bon! c'est quoi C'est c'est quoi c'est Non c'est c'est c'est là oui, il portes étoilées qui nous demande du tétoile par les chutes Et bah, c'est des portes normales, oui, c'est Et ah il n'y a plus petit... de serrure. Vous qu'il est de serrure ici non, c'est je... pas choqué, j'ai pas du coup <rire> <gens> de beau je ah, c'est très bizarre, mais c'est pas grave on aime nous les rires très bizarres, n'est-ce pas Mario Voilà, merci Mario. <rire> Il a dit ya. Yeah". <rire> ok Mario. Bon, bon, bon, t'as fini, bon. Et euh, là, oui, j'ai remplacé les bonbons roses par les bonbons noirs et du coup bah, noirs, voilà, par les bonbons roses. Du coup, les bonbons noirs sont devenus gentils. Euh, Il y a un, un truc derrière. Ah d'accord, il y a un truc que... Euh... Ouais, ouais c'est pas un peu, je, te... je, te... je te... <rire> Les combats ils ont le visage de Todd Au secours aidez-moi Non je veux pas Je veux pas dans le réfugié avec les combats, Ouais quand j'ai dit maintenant les dons gros sont méchants. Je peux exploser Je peux exploser. Il, peu. <rire> il peut exploser à la gueule, t'as explosé. Oh, <rire> ça a des bizarre bien. Ah oui, ça, je rigole tellement que je sais plus. Ouais, Mario Moulin 4! Euh, le monde en ici, il est bug, C'est pas c'est hein. pas Bien sûr, je me fais l'éditeur en question, qui permet En quoi? Là, ah, du coup, du coup, les boules sont. <rire> non, non, les boules sont. Moi euh, les boules sont roses comme les bonbons noirs. Euh, c'est de... <rire> ça, Marie. Tu marches pas droit, c'est un Oui, mais vraiment c'était des bonbons noirs. <rire> <rire> <rire> ah bah si tu as tout à fait euh, je te vois t'as pris un, un fond vert dans la gueule c'est vert d'ailleurs euh... Non j'y gauche ah, Je te vois c'est pas parce que je te vois en vert euh, Ouf Vu que le youtubeur en question qui fait cette vidéo Euh un, un fond vert ah, Non non non non c'est qu'en en fait je te vois parce que t'as une case dans les époux d'accord mais je te vois que tu t'es pas, ça Oh putain! Mais pourquoi je vois tes mains dans J'ai un peu la tête! Je, pas... non, demain, je vais changer la moustache entre la message de Mario et 13 J'ai un mis de moustache blanc sur Mario, ça a été magnifique! Tu sais que je peux changer la, message. la message. Oui non mais oui j'ai mis invisible invisible gars, c'est euh. c'était pas ça bizarre depuis le début, oui les bon bah, ils ont une tête ils ont une tête chelou mais bon on les a quoi sans parlait bon bref on va récupérer cette étoile Oh waouh qu'est-ce que c'était beau ça Et oui encore une troisième vidéo sur Mars 4 c'est un peu de ouf Non mais c'est plus que ça maintenant il y a là Mario c'est vrai oui, ah oui, le rouge hein. il y a un peu plus rose, oui. C'est pas ce que je voulais, je vais vous alors il faut que j'aille en bas. Si vous voulez pouvoir de... ah, je je euh, changer de culture pour... dans le jeu. J'ai accès à un éditeur, bien sûr. La D7 un petit peu plus compliqué parce que je comprends pas comment on peut changer de texture. Là c'est vraiment, tu vois. Là, c'est vraiment expliqué, donc euh, c'est plutôt pas mal, oui, du sang, waouh! C'est du sang, ça, là! Oh. Mais c'est terrible parce que je sais ce qui va se passer! Mais je sais pas pourquoi, je rigole quand même, en fait! C'est de l'eau! On a pas encore fini, j'ai un je viens, je souvenir qu'il y avait encore des trucs dans les autres musées. <rire> ouais. Au de en fait. <rire> euh, pardon, fait de <rire> Alors, euh, ça non, c'est de l'eau Mario. Tu vas pas tu de. Mais bon, il y a des trucs de lave qui sortent de l'eau, mais bon. C'est bon, c'est de d'accord mmh. Ah d'accord, Mario Oh mon oh, Dieu, c'est fou, fou Je parce que ça en rajoute Avec le sable et qu'il se transforme en neige Les gens, ils doivent être perdus Qu'est-ce que t'as foutu encore Bah juste nous une texture d'acteur. Alors lui il a une tête de ton. Ah Ah hein, Ah bon, ce Ah Ah Ah ouais <rire> <rire> <Pardon. rire> Ouais non, non, non, non, non, non, alors non, non, non, non, non, je non, non, non, non, non, pas non, Mmh, bon, Une ouais, version ah, rapide là quatre euh, bon, euh... ouais, je me prends tout murs. c'est bon évidemment mais toi en aucun sens oh, oh, non c'est bon alors <rire> j'ai oh, oh, oh, trop oh oui, suis... c'était toi ça sert à rien <rire> oui la neige c'est la pierre maintenant <rire> Je suis <rire> en train de N'importe quoi. N'importe quoi. J'imagine <rire> pas la boule de neige qui se rend plus de neige alors qu'il n'y a, a pas de neige. <rire> <rire> <coughs> <coughs> <rire> Attends, <c 'est> bon. <rire> je suis mort, je <rire> suis Oh. merde, Oh. putain, excusez-moi. <rire> Ah. alors moi je vais vous un <rire> oui je sais je l'ai déjà montré mais c'est magnifique <rire> c'est magnifique <rire> ouais je mettrai les dix en distribution c'est quoi 64 si vous voulez savoir oui mais c'est quoi Ouais, je <rire> des bugs, hein, je Donc là il y a le, le lave sang, je sais pas ce que c'est. On va dire c'est du sang. Ok net, hein, On va pas dire. Mais normalement c'est des textures de lave, mais du sang. Voilà. Ouais, ouais ouais. là moi ouais, je vous texture euh... Ouais j'ai pas tout fait. Ouais je sais. Je vais vous montrer un truc. Mais ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> Attends, attends. Ouais, on va pas le <rire> Ah j'ai repris mais... Ok, Oui, vas-y... <rire> oublié de passer, Ouais non mais j'avais la fin de une coupure ou j'avais la fin Bref Eh quoi Je l'avais vu tout à l'heure le mascas avait La tête de womp maintenant c'est le womp qui a la tête de mascas En fait j'ai tout inversé en fait J'adore faire ça peut-être que je ferai une nouvelle vidéo sur ce genre de trucs ouais non mais je vais pas faire un, nouvel, euh, un autre épisode sur mon 64. 4 non non non ce que je veux faire, c'est que je vais aller sur un autre jeu et changer les textures aussi un autre jeu pas faire sur son 4DS si ça a demander. Hein. Je, je sais je m'en souviens ouais oui, on m'avait demandé de faire la texture de 264, mais c'est plus tard pour ça. Et au final, j'étais sur la version originale du jeu. C'était presque euh, la même chose qui Qu était demandé non Moi, bon, bon, bref. Bon, alors là, c'est en 15 ans sans garder ça. <rire> ah, mais franchement, là, mon jeu est détruit. Hein. J'ai envie de voir ça le dos. Le... Euh, L'eau est bleu là dans ta boue, n'importe quoi, <rire> vous mentez là, vous mentez. Oh putain j'ai envie au les gros goomba oh, Ah mais là c'est bien le en fait je nage dans la lave <rire> Non je nage sur la lave Oui On rêve une de réalité je veux nager dans la nage dans la nage dans la lave pardon « J'ai envie de un les combat, j'en ai rien à foutre. j'ai envie de voir les oh, envie de combat. J'avais des petits combats, c'était marrant, mais oh, oh, oh putain! Avec le visage de toi, putain. oh ah, mais ça les oh ah, mais, tout euh. oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh ils ont... Euh... Ah, ça c'est un bon son. Et d'ailleurs les combats qui sont sur les tableaux, normalement ils un dû être comme ça dans la vraie euh, version du jeu. Voilà, en HD. Le jeu duetant, on a dû être en HD en Oh le chou, il est noir normalement. Il est noir normalement. Noir. Oh t'as... Ah Ah c'est j'ai pas de Je suis con en fait. Ah je on a vu les mini-Goumba! Mini intéressant, ça fait oui. gros! On a vu le chou! Voilà, bon, à un moment, j'ai fait une anecdote. On a vu la lave aussi encore, encore! Oh putain! Oh putain! C'était long pour arriver là, mais ça, ça je vous dit. Non, t'as quoi pas toi! En vrai, les goombas sont tout le temps énervés. ils sont un grand sourire! Ah. <rire> oh regardez pas la vidéo si vous avez peur Oh putain. <rire> Là tu vas faire des cauchemars pendant des semaines Tu <rire> <Je> crois <rire> ah, Tu vas voir un Goomba avec un visage de toi Non je vais tuer les Goomba. Oh putain, ah non je me suis gêné Salut <rire> Non, laissez-moi tranquille J'en veux plus d'étonnes Non laissez-moi Il est le vie Ah non il est bloqué d'accord Bon bah je vais me tuer par le Goomba Ah non je vais me tuer par le Goomba Non non non C'est bon que visages de du sujet ah du c'est du sang. Ah c'est d'un toad ça. Bon j'arrête. Ok donc merci à tous à regarder cette vidéo. Donc ouais. On va revenir avec toad. Mais t'as de qu'est-ce qui t'est arrivé Bref. Bah bon, je sais pas moi. Bon ouais. on c'est un là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir à regardé cet épisode. Euh. Non mais on va pas faire une item. Merci à tous d'avoir à regardé cette vidéo. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Oui je pars très vite là. Et ciao salut.